Allez, c'est parti pour l'Expresso des sorties, il y en a très très peu, mais bon, voilà, c'est pas grave, on a dit qu'on se faisait un petit rendez-vous toutes les quinzaines en attendant l'année prochaine. Bien entendu, il y aura du Warcry, il y aura du Underworld, il va y avoir deux JDR et puis bon, quelques autres choses, dont une petite liste de Noël X-Wing. Allez, en attendant, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager et puis à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est parti Allez, on commence avec euh, les sorties de Warcry qui sont en fait les sorties de la semaine dernière que je n'ai pas euh, traitées. Donc on va avoir le tome des champions euh, 2020. Euh, moi, j'avais déjà pris celui de l'année dernière, donc je pense que celui-ci, euh, je vais euh, le prendre également. Et puis sinon, vous allez avoir euh, des livres, enfin euh, des ouvrages sur euh, chaque faction, euh, les héros de la destruction, euh, les sentinelles de l'ordre. Il y en a quatre, il y a les apôtres de la mort et puis aussi euh, un pour le chaos. Alors, en fait, c'est euh, des extensions qui vont vous permettre de jouer euh, les factions qui sont contenues à l'intérieur et qui sont en fait euh, décrites. L'idée est à la fois bonne et puis en même temps elle est extrêmement frustrante. Euh, je m'explique, euh, on est sur 20 euros euh, le bouquin, euh, ça va vous permettre effectivement d'avoir des règles spéciales, c'est-à-dire que si vous avez fait par exemple une troupe d'orques comme moi, euh, ben vous aviez vos cartes, ça c'était sympa. D'ailleurs je vous rappelle que moi je m'étais fait chier à réunir toutes les figurines pour faire la troupe d'orques, du coup ça m'a coûté une blinde alors que la boîte au final est sortie, donc ne faites plus ça. Au final, ils sortent les boîtes. N'essayez pas de réunir en loose euh, les, euh, les, les les factions. Ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Bien sûr, j'ai les figurines à côté, mais moi, je l'avais vraiment fait que pour Warcry. Et franchement, voilà, je me suis fait, je me suis fait baiser. Je ne pensais pas qu'ils allaient sortir en fait euh, les factions en boîte. Donc, ne le faites pas. Quoi qu'il en soit, euh, on avait les cartes, on avait euh, tout ce qu'il fallait pour jouer. Mais ils ont décidé de sortir des règles spéciales euh, qui sont euh, donc euh, dédiées à chaque faction. Et pour ça, ils ont fait 4 bouquins. Alors c'est à la fois, je dis, une bonne et une mauvaise idée. Une bonne, bah parce que bah, si je suis intéressé par les orques, je n'ai pas forcément envie d'acheter un gros bouquin qui réunit tout avec euh, le chaos, les morts-vivants ou, euh, ou les Stormcast. Euh, mais bon, en même temps, euh, on sait très bien que dans Warcry, personne ne joue qu'une seule faction. Quoi. Enfin, ça n'existe pas. On a tous plusieurs factions, euh, plusieurs petites équipes de constituées. Et il y a fort à parier que vous en ayez allez, entre 2, 3, voire même 4 factions à la maison euh, pour jouer entre potes. Et du coup, euh, parce qu'en fait, il n'y a, a pas grand chose à réunir, ça, ça vient vite en fait, de créer une faction. Et du coup, bah, si vous voulez euh, couvrir vos factions, parce qu'il y a de fortes chances que vous n'avez pas fait que du Stormcast ou que de l'Orc, et ben bah, il va falloir vous acheter autant de bouquins que vous êtes factions différentes. Et ça, c'est bien joué, hein, euh, mes amis de chez Games Workshop, parce que, ben, bah, pompe afrique hein, Du coup, on va séparer euh, les bouquins, et du coup, bah, si vous êtes intéressé par euh, deux factions qui sont totalement antagonistes, vous allez acheter deux bouquins, voire trois, voire les quatre. Alors, bonne idée si vous jouez peu et que vous avez qu'une seule faction. Et là, on se dit, c'est louable, mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. Et du coup, là, l'idée est bonne, 4 x 20 euros ça fait du lourd surtout si vous rajoutez les 25 euros du champion mais voilà c'était à noter c'est sorti et euh, bah, malgré tout c'est cool la bonne solution c'est de se partager en fait l'achat de le faire soit dans le cadre d'une association, soit bah, des potes achètent tes livres et puis vous achetez tel autre Oh, faut garder ses potes toute la vie quoi Alors sinon également euh, dans l'univers de Warhammer, on va avoir la sortie euh, de Underworld Dire Shasm. Alors bon, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4... Euh, c'est vrai que Underworld, j'ai suivi pendant un moment. Euh, C'était intéressant. Il y avait de nouveaux mécanismes. Là, celui-ci, soyons honnêtes, je ne me suis absolument pas intéressé. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Pendant très longtemps, euh, je suis tombé dans une espèce de collectionnite. Euh, en plus, euh, le problème des saisons euh, de Underworld, c'est qu'une fois qu'elles sont euh, terminées et qu'elles sont plus disponibles, ben, vous l'avez dans le cul euh, pour les retrouver. Donc, c'est vrai que ça pousse un peu à l'achat de se dire oh, j'aurais pas la carte, j'aurais pas la carte. Mais soyons clairs moi j'y joue pas assez pour faire le pas sur celui ci même si euh, j'ai beaucoup apprécié les mécanismes c'est quand même devenu un jeu qui est très très sharp hein, euh, moi j'y jouais pour le plaisir et je dois avouer que euh, dernièrement j'ai joué contre des joueurs qui étaient très très bons. et quand vous jouez contre des joueurs qui sont très très bons et qui ont des decks super bien faits, vous vous prenez du, des branlées euh, monumentales et euh, c'est un truc, si vous voulez, ça n'arrive pas dans les autres jeux. C'est-à-dire que vous allez jouer, je sais pas moi, soit à 40K, soit à Légion. Alors je compare, des choses ne sont pas comparables. Parce que là, on est sur un jeu de plateau, alors que je vous parle de, de, de Wargame. Mais vous comprenez l'idée. Euh, quand vous jouez à des jeux comme ça, vous trouvez toujours votre plaisir. Alors que là, Underworld, franchement, vous n'avez pas suivi la Wife. Si vous n'avez pas constitué un deck vraiment puissant... Si vous ne connaissez pas la récurrence des cartes qui ressortent tout le temps et assez régulièrement, ça devient une vraie souffrance. Donc voilà, je pense que de façon assez exceptionnelle, pour moi Underworld, c'est fini. Et cette boîte-là, ben, je ne pense pas que je la prendrai, euh, même si, je dois l'avouer, j'avais adoré euh, le jeu lorsqu'il a été lancé. J'avais trouvé ça vraiment génial, mais c'est un jeu qui se veut compétitif et qui a vraiment pris cette, cette, ce virage compétitif. Et euh, bah comme moi je ne le suis pas du tout, et ben euh, je suis plus du tout, euh, plus du tout en phase avec, euh, avec Underworld. Mais voilà, sachez que c'est sorti et c'est dispo chez mon partenaire. Bon sinon pour Necromunda, on va avoir la maison des artifices hein, qui euh, va sortir, le supplément. Attention, euh, c'est en anglais, et par contre c'est accompagné d'une très belle boîte d'archothèque. Euh, je les trouve vraiment super classe. Euh, là pour le coup ils sont super bien peints, mais c'est toujours le cas euh, de Necromunda. Euh, je trouve que le peintre qui, qui gère Necromunda s'en sort euh, beaucoup mieux que celui qui gère parfois Edge euh, of Sigmar. Des fois euh, sur le site officiel on, on voit des horreurs pour Age of Sigmar. Là franchement c'est toute beauté. Les deux persos principaux là en, en armure intégrale, franchement, c'est trop trop classe. Et euh, cet univers un peu, un peu cyber, euh, cyberpunk. Bon. j'espère que vous ne jouez pas sur PS3, euh, PS4 ou, euh, ou Xbox One. Euh, mais en tout cas, cet univers cyberpunk, là, euh, il marche très très bien. Tiens, pour en revenir à cyberpunk, si vous ramez comme des chiens sur PS4 ou sur Xbox One, vous avez toujours la possibilité de jouer aux jeux de rôle. Lui, au moins, il bug pas. Bon, blague à part, euh, bien entendu, tout ça, hein, c'est disponible chez euh, mon partenaire euh, Qui Commence et avec le code promo Pierrot, ben ça fait encore 10% de moins sur ce que tout le monde fait. Ça commence vraiment à devenir très abordable. Et puis je crois qu'il y a une fête qui arrive dans pas longtemps. Euh, Ou genre, ça justifie tous les cadeaux. Donc allez-y, foncez Allez, en parlant JDR, je vous rappelle que ce sera également ce vendredi la sortie du supplément Berlin la dépravée pour l'appel de Cthulhu. Je ne reviens pas dessus parce qu'on a fait une vidéo de présentation et je vais vous la mettre en lien directement ici. Vous allez voir qu'au début, on était loin d'être convaincus et puis une fois l'ouvrage dans les mains, alors nous on a eu la version PDF et on en est très content, sachez que la version PDF existe, mais là, je vous parle de la sortie officielle en live de ce bouquin. Et comme je disais, bah on n'était pas spécialement convaincus, mais une fois qu'on a parcouru le bouquin, franchement, il y a vraiment matière à s'éclater dans l'univers de Cthulhu, dans une ville aussi riche et diversifiée que Berlin, surtout dans l'époque des années folles, avec ben, l'introduction hein, du, du Troisième Reich et, et tous les déboires qui, qui, qui peuvent y être associés. Donc n'hésitez ben, pas oui, c'est également la sortie euh, d'une boîte d'initiation pour Starfinder, c'est assez étonnant parce que Starfinder c'est quand même un jeu de rôle qui est là depuis longtemps. Ils ont décidé, comme tout le monde, de faire euh, une boîte euh, d'initiation ou une boîte de start, hein, tout dépend. Euh, je trouve ça bien, euh, après je trouve que c'est un peu surfé sur la vague, mais finalement voilà. Les jeux de rôle maintenant euh, qui n'ont pas leur boîte d'initiation, euh, bah, ils doivent rattraper le retard en fait. C'est un peu le sentiment qu'on a. Euh, on a le sentiment que maintenant tout jeu de rôle doit avoir son kit d'initiation. Et euh, bon, en l'occurrence celui-ci est très bien fait, il est très riche. Alors bien sûr à l'intérieur vous allez avoir des fiches de personnages, euh, vous allez avoir du, du, du pré-tiré, hein. c'est vraiment top. C'est plutôt propre et puis c'est un univers qui est quand même assez facile à exploiter en JDR, donc n'hésitez pas. Et puis sinon, euh, j'en termine avec les sorties. Et oui, euh, déjà, euh, je voulais juste vous parler de mon petit coup de cœur, qui est en fait Battletech Clan Invasion, qui est donc euh, une, euh, un add-on hein, pour Battletech en général, et puis bah, qui va notamment vous permettre d'intégrer les clans. Euh, bon, voilà. Alors après, c'est un jeu qui est quand même assez confidentiel, qui est quand même assez exigeant aussi, hein, au niveau de la technique et tout ça. Euh, mais bon. Voilà, Je sais pas, ça date de l'époque de la Xbox, euh, toute première Xbox, j'allais dire 360, mais euh, non, non, de la première Xbox, où je me rappelle, je, je, je jouais à, à Battletech, je sais pas si vous avez découvert ça, en tout cas, c'était la première fois qu'on jouait vraiment de toute façon très très aisé sur Internet, euh, avec des batailles, on faisait des combats comme ça en, en, en arène, c'est vraiment top J'en ai un peu la nostalgie et je dois avouer que Battletech, ça a toujours été un, un, un jeu qui a traîné dans mon univers. D'ailleurs, actuellement, je suis en train de jouer à Battletech sur PC. Voilà, je sais pas, le, le, le coup du gros robot Gundam, ça marche toujours. Allez-y, foncez sur cette extension. Je pense qu'il euh, y aura toujours moyen d'exploiter ça au mieux. Allez, on passe à la petite liste de Noël que j'ai décidé euh, d'orienter sur, euh, sur X-Wing. Euh, voilà, parce que X-Wing c'est un jeu que j'ai toujours, euh, toujours apprécié. Je vais pas être très très original, parce que je vais beaucoup toucher sur euh, les dernières sorties. Euh, dernières sorties qui sont présentes sur la table et qui feront d'ailleurs l'objet d'une présentation. Euh, mais plutôt que de faire un unboxing, euh, parce que vous savez que je suis plus trop fan de ça, puis je crois avoir compris que vous non plus, eh ben, ce qu'on fera c'est qu'on vous les présentera en les jouant. Voilà, donc on va euh, filmer un let's play euh, avec... Euh, Kevin, euh, le pilote de chasse, et puis on expliquera, on fera un let's play didactique, et non pas cette fois-ci didactique sur le jeu, mais didactique sur, euh, sur les figurines. Alors, qu'est-ce que je vous euh, propose C'est pas conseil, hein, c'est propose, ce absolument pas euh, un caractère méta, hein, c'est comme pour euh, Légion la semaine dernière, là ce que je vous balance c'est mes coups de cœur, mais alors, en l'occurrence ils sont très orientés sur la dernière vague, je suis, euh, je suis désolé. Mais pas que, vous allez voir. Alors, bien entendu, ben, euh, pour les séparatistes, je pense que euh, le Slave, euh, c'est un impondérable. C'est vrai qu'on n'en a qu'un, il est sous une seule version, c'est celui de Boba Fett. Donc, obtenir celui de Django, euh, c'est vraiment, euh, vraiment sympa. Même si moi, euh, le bleu, c'est pas la couleur que je préfère, quoi. Voilà, euh, soyons clairs. On continue euh, côté séparatiste, et puis il euh, y a le Trichasseur. Donc là aussi très très très sympa, très très classe, c'est de prendre un angle qui ne brille pas trop, voilà. Euh, bon par contre il faut à mon avis en avoir au moins deux, euh, la figurine est vraiment top et puis là c'est pareil, euh, chez les séparatistes, il y a pas mal de synergie à faire avec la canonnière et avec les chasseurs, donc euh, essayez de vous intéresser à ça. Puisqu'on est dans le premier épisode, on va passer également sur, euh, sur donc, euh, la République. La République avec le V. Alors, le V, euh, c'est peut-être pas forcément euh, mon préféré, mais euh, je trouve que c'est bien de l'avoir sorti. Et puis, euh, il est quand même assez euh, anecdotique. Donc, euh, je vous le propose. Ce que je vous propose surtout, bah, c'est forcément le petit Jedi Fighter là, hein, euh, avec, euh, avec sa capsule de distorsion. Euh, déjà parce qu'il ben, est super classe, il est super chouette. Et puis là aussi, lui, il va intégrer en fait, des mécanismes de jeu que je trouve vraiment, vraiment sympa. Côté euh, Empire, ce euh, taille lourd que euh, Mea culpa, merci Kevin, euh, on voit dans euh, Solo. Alors là, je dois vraiment avouer que euh, je ne m'attendais pas à une figurine aussi énorme franchement il est énorme quoi il est vraiment très très très gros je me suis pas encore totalement intéressé mais rien que pour la figurine je trouve que c'est sympa et il y a plein de choses à faire pour l'Empire avec ça en tout cas de mon point de vue plus qu'avec euh, la navette qu'on vous avait euh, présenté et euh, ben euh, là euh, côté Empire euh, c'est vrai que ça manquait un peu euh, de sortie donc, ça va vous donner un peu plus de possibilités. Si vous êtes joueur impérial, il vous faut absolument euh, ce, vaisseau, euh, ce vaisseau lourd. Et puis, le gros, gros, gros cadeau est là. C'est obligatoire. C'est euh, le paquet euh, d'escadrons euh, des euh, héros de l'espoir. Alors, soyons clairs et honnêtes. Moi, c'est rien que de l'esthétisme. <rire> Si vous êtes joueur, il y a d'autres raisons de le prendre. Mais moi, c'est rien que de l'esthétisme. Parce qu'avoir un X-Wing orange et un X-Wing vert. Alors en l'occurrence, ce n'est pas des x wings c'est des T-70. Hein, Puisqu'on est sur, euh, on est sur euh, les épisodes 7, 8, 9. Mais rien que d'avoir le, le, le pot d'amorone orange et puis, et puis le vert, bah, c'était obligatoire. <rire> Dans X-Wing, je suis un malade. Je, voilà, Je collectionne, je collectionne les X-Wing. Et je collectionne aussi les LA. Ça y est, je les ai tous. Là, en l'occurrence aussi, c'est pas un LA, c'est un, Z, un, Z, un, Z, un ZA, je ne sais plus comment, là, ça porte un nom bien particulier, je vais regarder, un RZ2, voilà. Euh, mais bon, on est tous d'accord que c'est un LA, et puis celui-là, il est vert, il est, il est super top. Alors, bon, je, je dis ça, euh, évidemment, hein, dans la façon de jouer, euh, il y a plein de cartes intéressantes, plein de synergies intéressantes, c'est tout l'intérêt de X-Wing, c'est de créer des synergies entre vos vaisseaux, entre vos cartes, entre vos manipes, entre vos améliorations, que toutes ces boîtes vont contenir des améliorations qui sont vraiment spécifiques. Et là, vous comprenez que je suis allé sur un coup de cœur totalement visuel. C'est pas bien, faut pas faire ça. Même si moi, je fais toujours l'erreur euh, de jouer le coup de cœur et au final, euh, ben, je choisis des trucs que je trouve jolis et qui sont pas forcément en adéquation de jeu. Je me prends des taules. Mais bon, au moins, euh, j'ai du plaisir. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, il euh, y a deux choses aussi que je vous euh, conseille. C'est le Fireball. voilà. Celui-là, euh, franchement, euh, je ne sais pas m'en passer. C'est un vaisseau... Euh, je suis tombé amoureux de ce vaisseau, en fait, euh, dans la série. Je suis désolé, je, déjà, j'aime bien, euh, bien la série. Et euh, j'adore ce vaisseau. Et surtout, j'adore ce qui est rattaché à ce vaisseau, c'est-à-dire le fait de euh, piloter avec une prise de risque maximale. Voilà, c'est un vaisseau qui est susceptible de vous péter à la gueule euh, constamment. Euh, c'est un vaisseau qui, je trouve, est euh, très beau. Euh, visuellement, on est, on est à la limite du wipe-out. Et vous savez pourquoi, parce que c'est un vaisseau qui fait, qui fait dans l'anime dans euh, des courses. Enfin, euh, qui est dévoyé à faire des courses. Euh, en plus, bah, vous voyez, hein, il a un peu un look, un look de, de, de X-Wing. Euh, ou plutôt de Z95, puisqu'il est, il est monoplane mais euh, voilà, je le trouve super classe, super top, je l'ai attendu très très très longtemps, je suis très heureux de l'avoir, et euh, je vous le conseille vivement, parce que lui, il a introduit des mécanismes de prise de risque, euh, qui sont vraiment intéressantes, et qui, quand le vaisseau ne vous pète pas à la gueule, euh, ben, est quand même assez, euh, assez jouissif, vous êtes constamment sur, euh, sur la corde, sur le fil du rasoir, et je trouve ça top, et puis ben, bien entendu, en face, je vous conseille euh, celui du Major euh, Voreg, euh, bon, parce que déjà il est super chouette hein, il, il défonce sa race et puis lui aussi il va intégrer des mécanismes que je trouve intéressants alors je sais pas ce qu'il en est de la méta si ces vaisseaux là sont vraiment intéressants euh, côté méta mais je vous l'ai dit c'est ma petite liste de Noël donc moi bah, je dis ce que je veux <rire> voilà j'en ai terminé pour ce dernier expresso de l'année parce que étant donné le rythme des sorties en ce moment euh, je pense pas que j'en ferai euh, la semaine prochaine et puis, ben, je suis en vacances, donc j'ai quand même l'intention d'en profiter. Alors, ne vous inquiétez pas, je serai présent pendant les vacances. Il y a au moins déjà de sur deux vidéos qui vous seront euh, proposées, peut-être même en live. C'est euh, bien entendu la présentation de la nouvelle gamme de Star Wars Armada. Ça va arriver à la maison normalement fin de semaine prochaine. Et donc, je vous piloterai euh, un dépunchage de ça en live, et on pourra échanger ensemble sur les possibilités de ce jeu, quelles sont les nouvelles ouvertures que l'on a. On regardera les figurines un petit peu plus près, et puis les cartes. Et bien entendu, ça va déboucher sur un let's play, qui lui sera plutôt tourné euh, courant euh, janvier. Sinon, j'ai une autre vidéo euh, à faire euh, pendant les vacances, mais bon, ça, je garde le secret vous allez voir, c'est un truc euh, qui est sympa. Je me suis, euh, comment dire, jeté à l'eau et je voudrais vous partager cette expérience-là avec vous. Donc, euh, j'espère que euh, bah, cette année, malgré le Covid, euh, la page vous aura rempli euh, des attentes que vous aviez de notre côté. Sachez que pour nous, ça a été une grande frustration euh, de ne pas pouvoir profiter au mieux de tous les let's play qu'on avait en tête. On voulait vous faire Plein de choses. Euh, on était séparés quand même. Euh, L'équipe était séparée. On a trouvé des solutions pour être malgré tout présent, euh, soit pour Mandalorian, soit pour bah, par exemple la sortie euh, des nouvelles règles de Star Wars Légion. Euh, je pense qu'on va continuer aussi de temps en temps à travailler comme ça. C'est-à-dire que même si on est déconfiné, vous allez continuer à nous voir en écran splitté. Parce que bah, malgré tout, je ne suis pas obligé de déplacer toute l'équipe pour échanger sur des sujets. Et je trouve pas forcément ça euh, déconnant. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qu'on espère, et je peux vous dire que toute l'équipe euh, l'espère vraiment, c'est qu'en 2021, on va enfin euh, pouvoir aller au-delà des frustrations qu'on a eues et de ne pas pouvoir vous proposer des let's play. Il y aura du jeu de rôle, il y aura du X-Wing, il y aura de l'armada, euh, il y aura euh, du Légion, bien entendu. Euh, on va travailler différemment, euh, on va essayer de vous proposer des choses beaucoup plus propres, euh, on a beaucoup euh, œuvré pour essayer de faire du live, en se rendant compte que euh, techniquement on était peut-être, allez je dois avouer trop gourmand, euh, j'ai peut-être fait, euh, voilà, j'ai voulu trop en faire au niveau des lives, trop de caméras, trop de points de vue, euh, trop de choses comme ça, on a voulu utiliser des technologies qu'on ne maîtrisait pas, comme les micro-HF et tout ça. Et euh, bah, Soyons honnêtes, on ne vous a pas proposé euh, du résultat de qualité. Donc on va euh, baisser un petit peu nos prétentions pour pouvoir augmenter la qualité du travail. Vous allez voir, je pense que euh, l'année 2021 sera une année qui vous permettra euh, voilà, d'avoir le niveau que vous êtes en droit d'exiger. A la fois au niveau des let's play, et puis je vous l'ai dit, pour ceux qui nous ont suivis dans Mandalorian, on va continuer nos dépenchages de séries, que ce soit Marvel, et puis toutes les choses qui vont se passer dans l'univers de Star Wars. Donc euh, là, voilà, Pierrot va vraiment euh, prendre euh, de ce côté-là, la page va vraiment euh, prendre euh, une tournure euh, très très ancrée dans l'univers de Star Wars, mais en gardant notre curiosité pour le reste, puisque vous allez voir, on va jouer à des jeux de plateau, et puis il y aura peut-être aussi, je vais voir si je le fais ou pas, je me tâte encore, mais un petit peu de Warhammer 40k, même si normalement c'est un univers qui est réservé à l'élite et que je suis loin d'en faire partie. Mais voilà, je vous proposerai ma vision de ce jeu et qui sera sans aucun doute une vision plus récréative que méta. En attendant, j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Je vous souhaite à vous et puis à vos familles de bonnes vacances. Essayez d'en profiter un maximum de ce temps retrouvé même si ces derniers temps, on n'en a pas manqué. Mais voilà, prenez le temps de jouer, de vous retrouver, moins de 6, de peindre, de faire diminuer un petit peu la pile de la honte, comme moi, je vais, je vais m'attacher à faire. Et puis, je vous donne rendez-vous en dehors des vidéos que je vous ai dit pour les vacances en 2021. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. A très bientôt. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour votre type d'en face. Allez